Bonjour Cécile, euh, merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que tu peux te présenter pour nos spectateurs s'il te plaît okay, euh, donc Je m'appelle Cécile, j'ai 20 ans. Euh, donc au niveau de mon parcours, j'ai fait un BTS SEO en alternance où j'ai travaillé chez RTE en tant que support niveau 1 pour euh, les salariés. Euh, Aujourd'hui, je travaille dans une entreprise qui s'appelle Aquaré où on propose euh, principalement des serveurs dédiés, des machines virtuelles pour ce qui, tout ce qui est projet web avec de l'infogérance. C'est nous qui gérons les machines pour les clients. Après niveau perso, euh, donc moi j'ai une baie chez moi avec des serveurs, des routeurs euh, pour tous mes projets personnels, où j'ai mon propre réseau, je fais mes labs, euh, j'apprends plein de choses et voilà. Ça c'est super intéressant. Est-ce que tu peux me raconter ce que tu ce que tu fais en ce moment, ton quotidien, ça ressemble à quoi Alors, euh, au travail en fait, beaucoup, je fais beaucoup de choses différentes. Donc en fait, on va dire trois métiers différents. Donc c'est tout ce qui est partie de data center. La partie réseau, la partie système. Donc euh, au niveau du data center, c je m'occupe en partie de faire, euh, par exemple, d'installer les nouvelles machines pour les clients. De faire, après, la partie réseau, c'est configurer tout ce qui est routeur pour pouvoir, euh, que les clients puissent accéder à, à notre réseau et donc à leurs machines. Et après, toute la partie système où je fais le support euh, pour les clients. Donc je vais modifier la configuration des machines pour les clients pour qu ils aient, que ça réponde à leurs besoins et que ça marche. Qu'est-ce qu qui t'amuse là-dedans Qu'est-ce qui te plaît dans, dans tout ça Déjà ce que j'adore dans mon métier, c'est qu'on fait beaucoup de choses différentes, donc euh, chaque jour je ne fais jamais la même chose. Après la partie support, ce qui me plaît, c'est vraiment aider le client à répondre à son besoin, et faire en sorte que ça fonctionne, qu'il soit content. Euh, avec euh, plein de configurations différentes aussi, chercher comment faire fonctionner aussi, donc euh, passer des heures, peut-être pas des heures, mais les recherches Google, à tester de nouvelles choses euh, pour pouvoir faire en sorte que ça fonctionne. et puis. Euh, voilà, quoi. Il y a toujours plein de choses à découvrir, ça qui est génial dans le métier de l'informatique en fait. Et du coup, bah, comme tu l'as dit tout à l'heure, on, on, on a découvert que tu avais une baie chez toi et que tu faisais plein de choses avec. Mmh. Qu'est-ce qui s'est passé Comment c'est arrivé chez toi Comment tu as eu ce truc Enfin voilà. Quoi. Quelle est son histoire Alors ça remonte à, on va dire il y a 5 ans, quand j'ai commencé l'informatique, euh, j'ai commencé sur euh, des serveurs Minecraft donc euh, je pense un peu comme tout le monde, par les jeux vidéo. Et j'ai commencé à administrer, à administrer des serveurs Minecraft et je suis, on m'a demandé de faire la, toute la partie gestion de machines euh, pour faire tourner les serveurs Minecraft. Donc c'est comme ça que j'ai découvert euh, un peu le monde de l'informatique, les VPS, les serveurs Linux, tout ça. Et donc euh, quand j'avais 16 ans, euh, j'ai monté une association qui s'appelle System Lab, qui existe toujours, avec euh, deux amis. Et en fait on proposait la partie Minecraft, donc tout ce qui est serveur de jeu, et une partie euh, un petit peu accès PME où on proposait des VM et du service pour les PME. Et de là, en fait, j'ai récupéré un très, très vieux serveur pour chez moi, Puis c'est là que j'ai commencé à bricoler, à apprendre comment ça fonctionne, qu'on mette les RAM correctement, mettre la et faire fonctionner tout ça. Et puis bah, après, bah, ça grandit, grandit, grandit. Puis j'ai eu une baie chez moi avec euh, quatre serveurs maintenant, un NAS. Euh, j'ai mon propre réseau, donc euh, mes propres IPv6 et mes propres IPv4 bientôt. Et là, le prochain projet, c'est aller en datacenter et faire un quart de baie. Et donc, ça mes être... propres serveurs ça devient très très sérieux là. C'est ça. Et du coup c'est bah du coup pour l'hiver c'est pas mal. En été tu fais comment En été euh, bah, je ventile au maximum. En Parce hiver c'est que... pas aussi ça chauffe bien. Parce que moi j'ai pas autant de machines que ce que tu viens de décrire et c'est déjà très compliqué en été. <rire> là j'imagine que ça doit bien bien chauffer. Ouais, ça chauffe pas mal. Alors du coup en fait ce que tu me dis c'est que tu es arrivé un peu dans le milieu euh, par hasard mais du coup c'était ton parcours avant. Enfin comment ton parcours et passer de avant cette histoire de Minecraft à je veux faire de l'informatique. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu cette démarche là En fait, c'est à force de quand j'ai commencé à administrer les serveurs Minecraft, j'ai parlé à beaucoup de gens justement qui étaient déjà dans le métier. et Je me suis rendu compte que ça, ça me plaisait en fait. Et du coup, pour être sûr, en fait, j'ai fait un bac STI2D. Donc c'est c'est un bac un peu technologique, en fait, et j'ai pris l'option Cine, où en fait, on fait beaucoup de... pas beaucoup d'informatique, à proprement parler, mais on bricole beaucoup avec des Arduino, on fait un petit peu de réseau et tout ça. Et c'est là que je me suis rendu compte que, OK, je veux en faire mon métier, c'est ça qui me plaît. OK. Euh, OK. Et du coup, après, ouais, j'imagine que tu as confirmé ça en alternance. Tu faisais, tu faisais quoi pendant ton alternance euh, de, pras... comme, au quotidien C'était principalement du support euh, client et puis après, euh, plusieurs projets euh, en interne. Euh... Ce pas n'était pas, pas vraiment technique, c'est vraiment plus support et administration, on va dire. Et malgré le support client, tu as eu envie de continuer à en faire ton métier ben En fait, euh, du coup, j'avais ma b en parallèle, donc euh, la journée, je faisais du support, et la nuit, je bricolais avec ma b je faisais des DVM, des euh, nouveaux serveurs et tout ça. Ok. Euh, alors du coup, euh, on sait que c'est un monde où euh, les filles sont plutôt rares pour l'instant. Euh, mmh. J'espère que ça va continuer à se transformer pour qu'il y ait plus de filles dans, dans ce monde-là. Mais du coup, toi, comment t'as perçu ça Comment t'as vécu ça Est-ce que ça t'a posé des problèmes Est-ce que ça a été un avantage pour toi Enfin voilà, comment t'as aperçu tout ça Alors au niveau des études, j'étais euh, en STI pour mon bac, j'étais la seule fille dans les deux années, première terminale. Ça n'a jamais vraiment posé de soucis avec les gars, on s'est toujours bien entendu enfin, jamais vraiment de problème quoi. BTS, on était quatre filles euh, le premier jour, on s'est retrouvées à deux à la fin du BTS donc il y a déjà deux qui sont parties parce que elles se sont rendues compte que ouais dans le métier de l'informatique c'est pas vraiment que les jeux vidéo du coup elles sont parties et euh, du coup euh, finalement c'est retrouvé à deux mais pareil il y a jamais eu de soucis euh, avec les garçons enfin aucun problème quoi puis au travail c'est pareil je suis là une des seules filles tech l'autre elle est dev enfin, pas de soucis quoi genre vraiment ça se passe super bien jamais de problème enfin voilà quoi et du coup est-ce que c'est quelque chose tu, tu au niveau des rémunérations tu tu tu es payé au même niveau que les garçons ou, euh, ou tu observes une différence ou tu ne sais pas encore. Enfin, je sais pas que tu es au tout début. Donc... Voilà, oui, c'est mon, mon premier travail. donc euh, De toute façon, je commence et euh, je n'ai pas du tout les mêmes fonctions que les autres. Donc, euh, c'est ouais. difficile de, ouais, de comparer. Euh, je comprends. Mmh. Euh, du coup, euh, est-ce que tu peux... Euh, je, je sais que tu partages pas mal euh, ce que tu fais sur les réseaux sociaux. Mmh. Euh, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu où on peut trouver euh, tout ton tout ton travail euh, si on veut suivre ce que tu fais sur, les, sur tes baies, et voilà suivre un peu tes aventures si c'est principalement, euh, principalement sur Twitter donc euh, mon Twitter c'est Ataxia Network euh, principalement aussi j'ai un blog donc c'est blog.ataxia.net où j'écris de temps en temps quand j'ai envie d'écrire des longs trucs euh, j'écris dessus quoi c'est pas souvent que je publie mais de temps en temps euh, j'ai fait un article récemment sur euh, comment avoir son propre réseau avec ses propres IPv6 j'ai expliqué un petit peu toute la démarche mais ouais, de temps en temps j'essaie d'écrire un grand article euh, sur un peu mes projets et tout ça voilà, c'est un peu mes deux principaux on va dire. Après, de temps en temps, je fais un petit peu de YouTube, mais ça fait longtemps que j'en n'en ai pas fait. De temps en temps, pareil, je fais un petit peu de Twitch, et pareil. Après, vraiment, le point central, c'est Twitter, quoi. Ok, tu fais quoi quand tu... Qu'est-ce que tu diffuses comme contenu sur YouTube et sur Twitch, par exemple Quand tu le Alors, fais euh, principalement, c'est quand je fais une nouvelle configuration, genre je découvre quelque chose, ou je fais avec les gens, ou parfois c'est juste du blabla, les gens me posent des questions, je leur réponds, euh, voilà, sur ce que je fais, euh, ce qu'ils ont envie de savoir, quoi. Ok. Euh... Du coup, est-ce que tu aurais un, un conseil euh, à partager à quelqu'un qui, euh, qui est en train de faire ses études, qui, ou qui débute ses études, et qui envisage de, bah, de faire ce que tu fais, euh, de suivre le même genre de chemin bah Déjà, faut... je pense qu'il faut... Avoir euh, envie de le faire déjà, c'est vraiment l'informatique pour moi, c'est un métier de passion, donc il faut aimer ce qu'on fait, sinon ça marchera pas quoi. Et puis commencer un petit peu à creuser chez soi, euh, c'est assez simple aujourd'hui, il y a plein de choses sur internet qui permettent d'avoir les bases du réseau, bases du système, euh, monter une VM simplement, tester quelque chose, enfin euh, apprendre un petit peu chez soi, et puis si on voit que ça se plaît, euh, juste foncer. Hop hop hop, ne partez pas, du jargon informatique s'est glissé dans cette interview, notre invité vous explique tout. Ça veut dire quoi, data center un datacenter, on va dire que c'est un grand bâtiment où il y a plein de machines informatiques différentes, que ce soit des serveurs, des routeurs, enfin, plein de types de machines informatiques. Et en fait, ce bâtiment, il fait exprès en sorte qu'il le... y a des, clim... des clim, en fait pour que les équipements informatiques soient à la bonne température pour pas qu'ils surchauffent et le réseau qui va avec, donc les gens peuvent s'interconnecter entre eux. Voilà. C'est un endroit sécurisé pour les machines. Ça veut dire quoi, serveur Un serveur, on va dire que c'est en fait finalement c'est un peu comme un PC mais qui est fait pour tourner 24 heures sur 24 et pouvoir proposer des services donc qui sont plus puissants généralement plus puissants qu'un PC lambda qu'on pourrait avoir chez soi et en fait ils sont optimisés pour pouvoir faire tourner des machines enfin des services 24 heures sur 24 donc au niveau du disque c'est des disques différents pareil les processeurs c'est pas les mêmes enfin voilà tout est fait dimensionné pour que ça fonctionne 24 heures sur 24. Ça veut dire quoi routeur? Alors un routeur, c'est euh, par exemple, que qu on va expliquer simplement, c'est comme la box euh, qu'on a chez soi en fait, simplement. Et ça permet d'avoir internet et de communiquer aux différents équipements euh, internet, simplement. Ça veut dire quoi VPS Alors un VPS c'est euh, une machine, en fait par exemple si on prend une machine, un serveur comme je parlais tout à l'heure, c'est en fait dans ce serveur là, on va créer plusieurs sous-serveurs en fait, c'est ce qu'on appelle des machines virtuelles, qui ont qui utilise une partie seulement des, des, ressources, des ressources du serveur, en fait. Et on, comme ça, on peut avoir plusieurs, serveurs indép enfin, plusieurs services indépendants dans un seul serveur. Ça veut dire quoi, Linux Alors, Linux, c'est un système d'exploitation euh, libre et donc qui est accessible gratuitement par tout le monde. Et puis, euh, je ne sais pas comment je peux le définir plus. Euh... <rire> ça veut dire quoi, NAS alors, un NAS, c'est un équipement informatique en fait, qui est optimisé pour le stockage. Donc, en fait, généralement, un NAS a entre deux et une dizaine de disques pour les plus gros. Et en fait, c'est pareil, des disques qui sont faits exprès pour tourner 24h24. /24. Et le NAS permet, par exemple, de stocker des vidéos, des fichiers, des images et pouvoir y accéder sur les différents équipements du réseau. Ça veut dire quoi, une IP Donc, une IP, c'est, on va dire, un identifiant sur Internet qui va permettre, par exemple, si vous accédez à un site genre google.com, en fait, google.com, c'est un DNS qui va rediriger vers, par exemple, l'IP 8888, je dis n'importe quoi, et cette IP était l'identifiant qui va vous amener vers le serveur Google. Et il y a deux façons de faire, Enfin, il existe deux protocoles, qui est V4 et V6, V6 étant la plus récente. Ça veut dire quoi, DNS alors, DNS, c'est pour euh, Domain Name System. C'est, en fait, c'est ce qui va permettre de convertir, euh, par exemple, Google, quand vous avez rentré Google.com sur euh, votre navigateur préféré, euh, en fait, euh, le DNS va permettre de convertir euh, Google.com en IP qui va permettre d'accéder au serveur. Ça veut dire quoi, carte B? Alors un quart de B, en fait, ce qu'on appelle une B, c'est euh, une genre d'armoire informatique qui fait généralement plus ou de, plus ou moins de 2 mètres de haut. Et un quart de B, c'est bah, juste le quart d'une B, donc ça correspond à, euh, je sais pas ça fait, ça fait 11 U en termes techniques, mais ça fait, euh, on va dire 70 cm de haut à peu près. Ça veut dire quoi Arduino euh, Arduino, c'est une toute petite machine comme un mini PC en fait qui permet de programmer euh, certains éléments.